Et eh oui, bienvenue chez le barbu Cette semaine hop là. Cette semaine comme vous pouvez le voir Il y a en fait toutes les feuilles qui sont tombées Parce que La semaine dernière il y avait encore quelques feuilles Qui étaient dans les arbres là Les trois quarts sont au sol je vois pas pourquoi est-ce que je vous dis ça en fait. Le truc c'est que comme les feuilles tombent, ça veut dire qu'on commence à se peler. Et vraiment à se peler parce qu'il commence vraiment à faire froid. Il y a un proverbe scout qui dit « si jamais tu as froid aux pieds, mets ton bonnet ». Et c'est pas pour rien parce que quand tu as froid, ton corps dépense beaucoup d'énergie pour maintenir ton cerveau au chaud. Ce qui fait que tu as froid aux pieds et aux extrémités puisque le corps abandonne ces endroits-là pour pouvoir profiter de la chaleur au cerveau. Pourquoi est-ce que je te dis ça C'est pour lancer l'épisode sur le confort. Parce qu'un confort est toujours plus fort qu'un confort faible. Ouais, mon chien s'amuse à chasser les rouges-gorges, aussi. C'est parti Si tu ne connais pas le principe de base d'un feu, je t'invite à regarder ma vidéo « Le feu humide », qui devrait s'afficher par là. Sauf si j'ai la flemme. Mais sinon, ouais, elle est par là, en petite fiche au-dessus. Alors, le feu... C'est une bestiole qui chauffe partout. Il y a ce qu'on appelle un rayonnement, d'accord Ça veut dire que la chaleur, j'en aurai autant si je me mets là que si je me mets là. J'ai la chaleur à peu près partout autour. Quand je vais me coucher dans ma tente ou dans mon abri, je vais vouloir avoir de la chaleur à l'intérieur de ma tente. Et je vais en avoir rien à faire que l'arbre soit en train d'avoir chaud. Donc on va faire ce qu'on appelle un réflecteur. C'est un espèce de mur en bois qui va renvoyer la chaleur vers l'intérieur. Dans une cheminée traditionnelle, tu as une plaque en fonte à l'arrière. Cette plaque en fonte est là pour emmagasiner de l'énergie et te la renvoyer dans la gueule. Enfin... Euh... Te la redistribuer gentiment en fait, c'est ce qu'on appelle un réflecteur, d'accord. Et eh ben, on va faire exactement la même chose, sauf que ce sera pas en fonte parce que j'ai pas de quoi faire fondre du métal ici. Pour un réflecteur, voilà. on prend du bois comme ça. Là, bon, ça c'est un ancien trépied que j'avais euh, cassé. On prend des morceaux de bois, ok. hop, hein. tac, tac. Alors, machine, machine, elle est fait... Donc, on va faire un réflecteur à peu près, euh... ouais, ou oh, comme ça, la fumée dans les yeux. Donc on coupe des sections de bois de ce taille-là à peu près. Donc tu vois, un peu plus haut que, le, que la fin du Colt, tu vois. Quatre morceaux de ce taille-là. Donc on a nos quatre bouts de bois. On a nos quatre bouts de bois de la même taille, ok On va les tailler en pointe. Là. Ensuite, on vient le planter à l'arrière du feu. On essaie de garder à peu près le même diamètre. Okay Là, le suivant. Là. Pareil de l'autre côté, entre ces bouts de bois, on va venir mettre d'autres bouts de bois qui va former un mur, qui va nous renvoyer la chaleur dans la direction qui nous intéresse. Ah oh, Ça va être la merde de devoir couper avec la fumée dans la gueule. J'espère que tu me vois, je m'embête. Ah. Merde, celui-là était déjà taillé en boîte. C'est chier. Aïe. Oh, je te claque la main. Hein. Maintenant, on met des bouts de bois entre les deux. Alors, maintenant qu'on a réussi à mettre nos quatre piquets, et qu'on a coupé des sections de bois qui font le diamètre de mon nid de feu, on vient les poser entre, on va pas faire les cons, on va commencer par les gros, comme on va serrer au bout, il vaut mieux que ce soit des petits en haut et des gros en bas. Tu vois, et en fait, on, on vient poser nos, nos bouts de bois, littéralement, entre les piquets. Juste histoire de le tenir le temps qu'on pose. Ah, saloperie de corneudio Bon en fait, les quatre piquets c'est de la merde. Hop là, t'en mets pas 4, t'en mets trois. Tu te rappelles comment on a fait le tressage pour le chiotte Un devant, un derrière, un devant Ben voilà, on fait pareil. Un devant, un derrière, un devant. Tac. là. là. là. faut garder de dire hop là. Hop là. Hop là. Ma ficelle, voilà. Tac, de l'autre côté. Putain, Kai, tu veux pas sortir? J'essaie de montrer à Mini Barbu comment on fait. Si tu te mets pile devant, tu veux qu'il voit comment? Ouais, tu m'emmerdes. Hein <rire> ouais. ah ben voilà, c'est ce qu'on appelle un réflecteur. Alors, viens voir. Maintenant qu'on a fait le réflecteur, et toute la chaleur qui me revient dans la tête, on va commencer à essayer de penser à faire un manger ou au moins se faire un café. Bon, sachant que là, j'attends qu'ils prennent, hein, j'ai mis du lierre. Si jamais je pose une casserole directement sur les braises, ça va couper l'air. Donc ça va éteindre les braises et ça va jamais chauffer. C'est pour ça que très souvent, on met un trépied au-dessus d'un feu. Comme ça, on peut accrocher la casserole, on peut faire plein de choses. Et ça permet de garder de l'air en dessous. Donc là, on va faire un trépied. Et pour faire un trépied, tu as besoin de trois bouts de bois et un bout de ficelle. Alors on va partir sur un trépied à peu près de cette hauteur là. Ça va nous faire un, un truc haut comme ça. Comme ça, ça me permettra de, si jamais j'ai le blouson mouillé, un pull ou autre, ça me permettra de le poser dessus. Voilà. Donc, nous nous retrouvons avec trois bouts de bois d'à peu près la même taille. On va se mettre à côté du feu et on va prendre de la ficelle. La ficelle. Tac On va se remettre là, tiens, c'était pas mal. Alors pour faire un mètre, tu prends de cette épaule là jusqu'au bout de la main, et ça fait un mètre à peu près. Maintenant, je vais te montrer le nœud de cabestan. Les cabestans, c'est les fils qui tiennent les mâts. Quand tu regardes un bateau, même un voilier moderne, le mât, il tient avec des grands câbles. Les bateaux modernes, c'est un espèce de câble en acier tressé. C'est ce qu'on appelle des cabestans, d'accord Ce sont des, euh, des câbles qui sont là et qui ne sont pas censés bouger. Il bouge quand on jette le bateau ou quand on vient poser le, un nouveau mât. Sinon, ça ne bouge jamais. Donc, le principe, c'est de faire un nœud qui ne bouge pas. Pour ça, le nœud de cabestan. Alors, le nœud qui ne bouge pas, donc le nœud de cabestan, on fait une boucle dans un sens et une boucle dans l'autre. D'accord Chez les scouts, ça s'appelle les oreilles de Mickey. Et ensuite, on va replier les deux et le passer autour d'une tête en bois. D'accord Et en fait, ça fait une ficelle qui est coincé par deux passages de ficelle, d'accord On a notre nœud de cabestan, ok Nœud qui, si jamais je tire, ne se défait pas, tu vois C'est le principe du cabestan, sinon le mât, il se casserait la gueule. Sinon, le mât tomberait. <rire> Merde, je suis con. Putain, quel con. Et eh, il est fatigué, ton tonton jdé Si jamais je fais mon nœud aussi loin, donc juste à la tête du bois... Ça va être chiant parce que euh, ça ne va pas se croiser et se supporter les uns les autres. Donc c'est de la merde. D'accord On fait nos oreilles de Mickey, une dans un sens, tu vois, et une dans l'autre. Ensuite, on les prend ensemble et tac. On vient passer notre cabestan. On vient sur le suivant. On garde ce bout-là à l'extérieur, il nous servira plus tard. Le boulon, on vient le fixer sur les autres, comme je t'ai dit. On fait les petits œillets là. Là, et hop là. On sert bien. Et là, le cabestan en bouchera. Ensuite, qu'est-ce que je fais comme merde là hein Attaché normalement ici. Ah. Maintenant qu'on a notre fabuleux trépied, ou comme les scouts disent, une tête de big. Je vais te montrer la base en bushcraft, c'est-à-dire la première recette qu'on apprend en général. Kyle, on va pas voir les guêpes. Donc la première recette qu'on apprend en général, c'est-à-dire le pain. Ça fait aussi bien le petit-déj' que le repas, euh, tu peux faire un pain avec du jambon dedans, enfin, c'est une base en fait le pain. J'ai de la farine blanche, donc euh, de la farine type 65, euh, 55. Ça c'est une cuillère que j'ai fait. Et on a besoin d'un sachet de levure, si jamais t'as pas de levure, la cendre ça marche très bien. Du sel, du moulin 5B, mais c'est parce que bah, ça donne plus de goût, j'aime bien toujours, le moulin 5B c'est la base. Tu prends une gamelle. De la farine, tu viens mettre ta farine dans la gamelle, dans ce style-là. Ensuite, tu viens mettre bah, ta levure. Alors, euh, mets pas toute la, tout le sachet entre un tiers et la moitié. Ensuite, on met du sel. Alors par contre, en sel, tu vas venir blinder en fait, hein. tu mets... Euh... Ouais, voilà ça à peu près. Parce qu'en fait, la farine, c'est très fade. Alors après, bah, tu prends les 5 B. Pareil, hein, tu, tu donnes du goût. Ensuite, tu viens avec ta magnifique petite cuillère, faire un petit peu au milieu. Puis on vient mettre de l'eau alors je le fais à la cuillère pour commencer parce qu'en fait le mélange colle vachement et c'est ultra euh, désagréable à enlever et ça utilise pas mal d'eau de sable etc donc bon on va on va éviter alors quand tu vois que ça fait des petits copeaux comme ça hop oh, tu viens rajouter un peu d'eau euh, quand ça colle comme ça là. Eh bien ça veut dire rajoute moi un peu de farine donc faut rajouter un peu de farine et tu prends la pâte tu la retournes comme ça et puis tu l'écrases derrière d'accord ça ça te fait passer de. ça fait passer l'intérieur à l'extérieur et ça te permet de bien mélanger la pâte. Quand tu vois que tu arrives en, en fin de course comme ça là, faut pas que tu hésites à vraiment lui en mettre dans la face quoi. Le pain, plus tu lui en mets dans la tête, meilleur il est. Après on fait une, une espèce de galette, euh, ouais, euh, un peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Tu continues à grandir comme ça. Si jamais euh, tu as euh, genre. Euh, Je sais pas moi.. Euh des tomates, du parmesan, euh, des oignons, ce genre de choses, rien ne t'empêche d'utiliser le pain comme une base et faire une pizza, hein, hein C'est un joli pain quand même Alors ça, c'est la technique quand t'as pas de rouleau à pâtisserie, ni de plan de travail Là, maintenant, on va faire un support pour pouvoir euh, le faire griller. Ah Avant de faire le support, je vais te montrer un truc, parce que j'ai envie de me faire un thé. Pour se faire un thé, je vais prendre la ficelle, tu viens passer ta corde en dessous, repasser par-dessus, et donc du coup, tu vois, ça te fait un nœud coulant autour de la gamelle d'eau. Et ce nœud coulant, tu vas pouvoir venir le régler pour te mettre au-dessus du feu. Donc là, on a notre eau qui commence à chauffer. On a de la bonne braise qui se fait de l'autre côté. Et alors, tu te rappelles, je t'ai dit que quand tu mets une casserole directement sur le feu, ça va éteindre les braises. Et bien, pour le pain, c'est exactement ce qu'on veut. En fait, on veut pas qu'il crame en dessous, mais on veut qu'il cuise. Donc là, tu vois, j'ai mis pas mal de bois, histoire d'avoir de la braise. Maintenant que j'ai de la braise, on écarte un peu, histoire de, de maintenir un peu le feu autour. Et toute la braise qui est au milieu, en fait, va nous servir à faire cuire notre pain. Et maintenant, hop là Bon, on va attendre que ça cuise. Hein. Euh, là, là. Je crois que je vais me faire un thé. Ah, le con Hop là Alors, tu vois... Mon pain commence à un peu chauffer sur les côtés. On va donc le retourner. Le, le pain est plutôt pas mal. Même plutôt joli. Et en plus, il a de la belle mie bien gonflée. Oh, il est bien une base et votre première recette, le pain, c'est une base et c'est juste excellent. Alors, pour la suite du repas, on prend une branche dans ce style-là et on va venir, euh, bah, j'ai envie de dire, ébarber. Une fois qu'on a fait ça, on vient nettoyer l'écorce. Pour l'écorce, tu prends le couteau, tu le mets perpendiculairement et tu viens gratter. Ensuite, tu viens prendre un marshmallow et tu viens planter au bout. C'est joli T'en veux euh, C'est salaud, hein Ah, c'est faux et eh bien ça y est, voilà, c'est terminé Tu as découvert la zone un peu confort du bushcraft et je ne sais pas pourquoi je parle avec cette intonation. Si jamais ça t'a plu et que tu as envie de revoir des épisodes sur la cuisine, le confort et tout ce qui tourne autour, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo. Ça fait vachement plaisir de voir que ça vous plaît et que ça grossit. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup et j'y vais Abonnez-vous oui